Donc, euh, j'enregistre euh, ce que je viens de mettre sur Facebook concernant euh, aujourd'hui euh, euh, la cérémonie euh, religieuse à l'église Saint-Eugène euh, à Granby pour euh, la petite Marie, euh, pour, parce que toutes les petites filles chrétiennes euh, portent le nom de Marie au début, et c'est Clara Maude euh, de la famille Resco. Et euh, Père A, c est, c est, ces familles-là sont éprouvées, pareil comme nous, ici au Québec. Euh, et euh, il faut quand même, moi, dire comme on dit, nous sommes tous en union de prière, euh, sans exception, tout le monde, qu'on nous, qu nous haïsse ou qu'on ne nous haïsse pas, qu'on nous aime ou qu'on ne nous aime pas, cet événement-là rapproche tout le monde et nous sommes tous en union de prière, euh, pour euh, cet amour d'enfant euh, qui a rejoint euh, Dieu, notre Père, et il euh, l'a accueilli euh, dans, dans sa... Comment je peux dire, donc, on appelle ça euh, des enfants euh, euh, adoptés, donc, dans sa grande garderie universelle, la garderie de Dieu. On y va. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, le 9 mai 2019... Euh... C'est le service de la petite Marie euh, Clara Maude de la famille Ressico-Péra. Ça, ça, ça a lieu à l'église Saint-Eugène. Donc c'est à l'église Saint-Eugène, c'est au coin de Saint-François et Laval, à grande euh, Je pense que ça commence à 11 heures, d'après ce que j'ai pu voir. Il y en a qui disaient que c'était hier, mais non, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. Et euh, là, je vais vous lire un article euh, concernant quelqu'un que vous connaissez, qui peut-être devant vous, qui vous parle actuellement. C'est dans le journal La Voix de l'Est. Une photo de la dépouille de la fiat sur les médias sociaux. Une photo de la fiat de Granby exposée dans son cercueil a abond abondamment circulé. Sur les médias sociaux mercredi alors que le salon funéraire a ouvert ses portes au public désirant lui rendre un dernier hommage en fin de journée la photo a été partagée plus de 500 fois à partir de la page facebook d'un internaute de cowansville identifié par une soie vous savez euh, c'est pas rien que... que je vais vous dire franchement quand j'ai reçu alors que le salon funéraire a ouvert ses portes au public désirant lui rendre un dernier hommage c'est pas le salon funéraire qui est censé rendre un dernier hommage, c'est tous les gens qui vont aller au salon mortuaire qui vont visiter pour la dernière fois la dépouille de cet enfant là, vous savez si elle est publique dans un salon mortuaire qui a le culot euh, de, de pouvoir accuser euh, des gens euh, qui veulent publier ça non seulement dans le salon mortuaire comme on dit, mais partout au Québec. Qui est contre ça? Qui est contre ça? On continue. En fin de journée, la photo a été partagée plus de 500 fois à partir de la page Facebook d'un internaute de Cowansville identifié par une source comme étant l'auteur du cliché. Donc, euh, je vais vous dire franchement, quand j'ai reçu euh, de quelqu'un que je garde et que je conserve l'anonymat, quand j'ai reçu la photo euh, de la petite en question dans son cercueil, pour moi c'est un devoir d'informer la population, parce que c'est pas rien que les parents qui sont victimes euh, de, de cet événement-là, c'est tout le Québec au complet, 8 millions. Et là, n'oubliez pas que les avocats et les juges vont s'en mêler. Peut-être les notaires et tout ça, mais ça, ça ne me dérange pas. N'oubliez pas qu'on a déclaré euh, vexatoire Jacques Normandais en 2004 par le juge Jacques Paquette. Alors que vous allez dans le juridictionnaire Moncton et à la page 2224, c'est bien écrit que quelqu'un qui est vexatoire, c'est quelqu'un d'inanimé et le nom de famille, c'est inanimé. Ça passe au gouvernement, et tout ce qui est M. Rescot, M. Normandin, avec le numéro d'assurance sociale, comme Normandin 231, 249, 525, c'est inanimé. N'oubliez pas que le droit ici, c'est le droit d'exception, c'est du droit statutaire, donc euh, euh, le droit d'exception... Et le droit statutaire se trouve à être contre le droit commun, contre le code civil et le droit civil. Et euh, je suis victime de ça parce qu'il n'y a pas personne. Premièrement, la petite en question n'a jamais été identifiée par son nom de baptême. C'est Clara Maude. Alors qu'on doit dire Marie-Clara Maude parce qu'un humain, un humain, je vais vous dire franchement, euh, c'est quoi dans le fond quand on parle de votre prénom usuel avec votre nom de famille, sur le talon de votre certificat de naissance, dans mon cas à moi, c'est Jacques, il n'y a pas de date de naissance, c'est confirmé par le directeur de l'État civil, et le nom de famille, ben c'est inanimé, ça n'a pas de sexe. Même si on dit « monsieur, madame » ou « mademoiselle », c'est tout simplement un titre. C'est pas plus que ça, là. Et il y a un mot très important, faites la recherche sur le mot « usante » ou « usante ». C'est USANTE qui dit que c'est une personnalité juridique euh, jouissant de ses droits. Donc, elle joue de ses droits. Cette euh, personnalité juridique peut être majeure, donc on l'appelle adulte en droit, qui n'a ni père ni mère, qui n'a ni père ni mère, et qui n'est sous l'autorité de personne. Ça, on appelle ça « Jacques Normandais » avec son numéro d'assurance sociale, Mais étant donné qu'il n'a pas de vie, c'est une corporation. Jacques n'a pas de date de naissance et Normandais n'a pas de vie, il est inanimé. Ça existe depuis la loi 6 du fruit d'or de, de l'an 2 du 23 août 1794. Ça, c'est la propriété de l'État. On appelle ça « numéro d'assurance sociale » 231-249-525. Et la Caisse populaire de co ouvert le numéro de compte bancaire 038-132, a fermé le compte pour donner le solde à Revenu Canada, alors qu'il n'y a pas de loi ici. Ça, c'est écrit à l'article 1 de la loi d'impôt de le Revenu, loi I3 de 1985, qui stipule loi comprend une loi autre que la loi du Parlement du Québec. Il n'y a pas de loi ici. Ça fait des années des années et des années que je l'explique. C'est confirmé dans la loi 703 du fédéral qui, est, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Moi, j'essaie depuis des années et des années à communiquer avec mes députés ici, régionaux. Là, c'est Paradis au fédéral, c'est nul. Là, ils avaient charré, je ne sais pas ce qu'elle peut faire, mais elle a reçu mes documents. Mais on, on méprise la nature humaine de l'homme et de la femme. Et qui méprise ça? Pas nous, le peuple, sur le dans les restaurants ou dans les marchés. Non, seulement les avocats, les juges et les notaires. C'est tout. Donc, euh... Je vous reviens là-dessus. Euh, la... Je vais vous lire l'article en question. Je vais continuer à lire l'article. Certaines personnes ayant relayé l'image au fait fi de l'ordonnance de nos publications. Écoutez, moi, quand, quand on m'envoie quelque chose, on mon permis de conduire en 2004. Je ne peux pas aller au service. Je ne pouvais pas aller voir la petite fille aujourd'hui, hier au salon mortuaire Le char à Grimby. Et euh, quand j'ai reçu ça, Bon, vous dire franchement pour moi c'est un devoir de le faire et j'attends celui qui va vouloir m'arrêter là dessus vous comprenez parce que oubliez pas une chose c'est que l'administration judiciaire actuellement est au dessus de l'humanité de la nature humaine de tous les contribuables ici nous sommes des choses des propriétés intellectuelles du gouvernement et euh, oubliez pas que votre numéro sur votre canon de certificat de naissance est un une rente, une, un titre de rente. On appelle ça un titre de rente. Donc, euh, on dit ici, certaines personnes ayant relayé l'image ont fait fi de l'ordonnance de nos publications, parfois volontairement, à en lire leurs commentaires, interdisant d'identifier la fillette en la nommant, en l'appelant « la petite martyre de Glenby ». Ben oui, en disant, hein, Ou en évoquant le drame tragique qui lui a coûté la vie. Il y a des gens de partout au Québec qui auraient aimé être au salon mortuaire hier. Donc, euh, j'ai rendu service à l'humanité. Comprenez-vous ça, là? À l'humanité, à la nature humaine. Il n'y a rien de nature humaine en droit ici. En plus, de ça, c'est du droit d'exception. Je viens de passer devant la juge. La juge Chantal Lamarche a rendu jugement le 22 mars sur le fait qu'il n'y a pas de loi ici. Les lois n'ont jamais été adoptées dans les deux langues. Et là, ils veulent régler à l'amiable. Et là, ils m'ont me à... expulsé le 21 juin 2018 de cette instance-là. J'étais même pas dans la liste des impliqués. Lundi, ils veulent que je me présente au palais de justice. Il n'y a pas de justice ici, il n'y a pas de loi. Il n'y a absolument rien. Et là, je me demande. J'ai euh, envoyé un, un courriel, pas un courriel, euh, un message sur la messagerie de la juge Eva Petra, qui est Et là, la juge adjointe, juge en chef de la Cour supérieure pour lui dire que je ne sais pas si je vais être euh, tout simplement présent ou non. Puis là, je veux me faire rembourser le 171 de ma procédure judiciaire. Ici, il n'y a plus rien, puis il n'y a pas rien qui va se corriger ici. Tant et aussi longtemps que la situation de conflit d'intérêt, des juges qui continuent à payer des impôts hors la loi, vont continuer à payer des impôts. Ils n'ont pas le droit de payer des impôts. Hors la loi. Vous comprenez, c'est hors la loi. C'est dans la loi étroite de l'impôt sur le revenu. Donc, on dit ici, « L'image a également été publiée sur la page du de ville de Gramby, un mercredi midi, en raison d'un grand nombre de commentaires négatifs, de personnes outrées. »« Ben oui, ça c'est de la laïcité, ça. Tout le monde est outré, ça va pas en mer, va pour personne dans les églises. » Et quand tu vois un événement comme ça, essaies de remplir ça, il y a quelque chose de vraiment particulier qui se passe là-dedans. Donc, euh, moi, je n'accepte pas cette situation-là, il n'y a pas question de ça. L'image a également été publiée, justement, sur la page Portal, Ville de Grimby, un mercredi midi, en raison d'un grand nombre de commentaires négatifs de personnes outrées de voir circuler une photographie aussi sensible. N'oubliez pas qu'on a abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne en utilisant la, la loi l'article 33, la dérogation dans la Charte canadienne des droits et libertés, pour euh, supprimer l'enseignement, non seulement l'enseignement de la religion catholique et protestante au Canada, pour faire affaire à la laïcité, pour satisfaire euh, euh, euh, était Gilles Baguie. Il y avait peut-être quatre ou cinq personnes là-dedans, OK, pour euh, tout simplement abroger. On a eu 240 000 signatures contre l'abrogation et euh, Lucien Bouchard a fait fi de ça. Il a, a refusé ça de leur verre de la même point finale. Il ne voulait absolument rien savoir. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus d'enseignement religieux catholique et protestant. C'est libre à tout le monde. On va en discuter de la religion que disent encore ces espèces d'épouvantail qui disent que l'image a été également publiée, dans le sens où ils disent interdisant d'identifier la, la fillette en l'appelant la, la petite martyre de Gambé ou en évoquant le drame tragique qui lui a coûté la vie. Tu sais, certaines personnes ayant l'image ont fait fi de l'ordonnance et nos publications, mais ils disent l'image a également été publiée sur la page. Donc en raison du grand nombre de commentaires négatifs, est-ce qu'ils peuvent me dire qui a fait ces commentaires négatifs-là? Qui a le courage de donner son nom? Qui a le courage de se mettre le visage public pour dire que ces gens-là euh, euh, font partie d'un grand nombre de commentaires négatifs? Combien un grand nombre de commentaires négatifs sur 8 millions de populations au Québec? Qui a le contrôle de la désinformation au Québec? C'est les avocats, et les juges. personne d'autre. L'administrateur de la page a par la suite publié un message affirmant avoir été la cible de menace. L'administrateur de la page a par la suite publié un message. C'est quoi ce cette affaire-là? Il n'y a pas personne là-dedans. Là. Donc, euh, je continue ici. Il a par la suite offert de faire suivre la photographie à quiconque lui écrivait un message privé pour la lui demander. Sa publication a été également effacée en milieu d'après-midi. Ce n'est pas effacé. J'ai vu Facebook actuellement et c'est dit, il a tout simplement écrit que oui, euh, euh, l'image en question est sur Facebook, mais ben, si vous cliquez en bas, c'est que vous voulez la regarder. Ceux qui ne veulent pas la regarder, ne cliquent pas sur la page, puis tu ne vois absolument rien. C'est tout simplement noir. C'est caviardé, s'il vous plaît. Donc, s'ils veulent la caviarder, c'est tout simplement à leur, à, à le, le choix de la publicité, au moins sur Facebook, on a euh, cet avantage-là, que les gens qui ne veulent pas la regarder, il n'y a rien qui pas cliqué euh, pour voir la photo, donc c'est tout simplement un écran noir. Ceux qui veulent la regarder, même ben, clic, ils peuvent la regarder. Ce n'est pas compliqué, ça. C'est même, ça marche. Mais ce n'est pas de même que, n'oubliez pas, que quand on dit quelque chose à un juge ou à un avocat en cours, ça ne vaut absolument rien. Je suis une victime de l'administration de la justice depuis l'an 2000, et je me suis toujours battu. Pour essayer de récupérer euh, des droits qu'on a perdus qu'on a perdus depuis Jean Lesage, depuis Maître chez nous. J'ai 78 ans. Et, euh, Il y une chance qu'il y ait des bons Samaritains autour de moi pour euh, m'aider euh, dans ma subsistance. Actuellement, je ne suis pas d'avoir euh, mon argent de la Commission de la construction du Québec. Et qui me bloque, c'est Michel Pissinot, qui est le bâtonnier du barreau de Montréal, qui est dans le fameux dossier judiciaire avec le barreau de, du Québec contre l'Assemblée nationale et euh, l'ancien président Jacques Chagnon, et contre la nouvelle Assemblée qu'on appelle l'Assemblée générale du Québec, qui est présidée par François Paradis. Ce n'est plus l'Assemblée nationale avec la loi A23.1, c'est l'Assemblée générale du Québec. Et là, ils veulent régler à l'amiable le fait qu'il n'y a pas de loi ici. Et ils ont même ajouté la juridiction numéro 17 du Code civil, alors que le code civil n'existe plus en, dans son origine depuis 1980 au chapitre 39. Je vais vous en compter des choses. Si vous voulez connaître le droit, venez me parler. Moi, je n'ai pas de garde je dis la vérité. Donc, euh, euh, il dit, c'est oui, une pluie de condoléances pour la fillette de Gramby. Oui, moi aussi, euh, je, donne, euh, mes, je fais mes condoléances à, à la famille euh, qui a été là-dedans. Euh, les familles qui ont été trouvée. puis même toutes les familles famille du Québec. Donc, authenticité contestée. Quelques personnes ont questionné l'authenticité de la photographie, doutant que l'enfant reposant dans le cercueil, un chapelet aux mains, soit bel et bien la fillette décédée la semaine dernière. Voyez-vous comment les gens sont tordus? Voyez-vous où on est rendu la semaine dernière après avoir subi les sévices de la part de son père et de sa mère? Hein? Pour voir si cette petite fille-là n'a pas le droit d'avoir un chapelet dans ses mains. C'est un ange. C'est une sainte. cette petite fille-là. C'est un martyr. C'est comme Jeanne d'Arc. qui en ont fait leur, leur, leur, leur. J'ai fait une erreur en disant son père et sa mère. C'est son père et se trouve à être la compagne de son père. C'est pas sa mère. Ça se trouve à être son père et la compagne... De son père. Donc euh, là-dessus, je m'excuse pour euh, euh, cette expression-là. Je continue. Patronne, en France, elles n'ont quand même pas assez ce bûcher, quand même. Une recherche par image inversée a toutefois permis de déterminer que la photographie n'était pas tirée d'un site Internet quelconque, puisqu'aucune correspondance n'a résulté de nos démarches. En fin de journée, mercredi, le président du contexte funéraire, le sieur Eric, le a finalement confirmé l'authenticité de la photographie. Il affirme que l'individu ayant immortalisé la prise de scène s'expose à des mesures judiciaires. Il y a aucun problème avec ça. C'est illégal. Il n'y a pas de loi, loi comprendre moi haute, une loi du Parlement du Québec. Je me répète, c'est confirmé dans la loi fédérale Z03 qui dit que les lois militantes ne sont pas législatives, elles proviennent des juges. Et c'est confirmé dans deux formulaires de l'Agence de revenus du Canada. Le formulaire R.C. 251 et T 1118 qui montre toutes les provinces et territoires du Canada avec leur loi fiscale, sauf le Québec, complètement absent, qui est un pays depuis 1938. Permettez-moi de vous dire publiquement, amenez-moi les médias d'information qui sont contrôlés par les avocats pour mentir et continuer à mentir à la population, de façon à ce que je dise la vérité, à 8 millions de personnes au Québec. Donc ici, c'est illégal de prendre une photo de n'importe quelle personne, dans un cercueil. Vous capturez ma photo à moi, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, qui a pas de nom de famille, c'est mon nom de ma tête, un, un nom de famille ne se baptise pas. Vous l'avez mis sur un permis de conduire, vous l'avez mis sur une carte d'assurance maladie. Alors que Jacques n'a pas de date de naissance, c'est le directeur d'État civil qui l'a dit, puis va lui faire dire mille fois, puis Normandien, ben c'est un nom de famille qui existe depuis euh, 1897, le 23 euh, 1794, excusez, le 23 août 1794 dans la loi 6 d'or de l'an du 23 août 1794. Et euh, ça, c'est un veut m'en discuter de ça, il n'y a pas de problème, puis c'est public, il faut vous l'expliquer. Il affirme que l'individu ayant immortalisé la triste scène s'expose à des mesures judiciaires, c'est illégal de prendre une photo, alors que vous autres n'avez pas le droit de prendre des photos d'un baptisé qui, qui, qui est le seul à être une nature humaine pour mettre ça sur une chaise qu'on appelle Jacques Normandin l'assurance sociale, 231, 249, 525. Vous n'avez pas le droit. Puis, ça, c'est mon seul moyen de subsistance. Vous me l'avez enlevé en 2004. C'est Jean-Paul le juge coordonnateur de la Cour du Québec, qui me l'a enlevé. Jean-Paul Pauquette, je qui son numéro d'assurance de sociale. Depuis ce temps-là, euh, je suis de... Je vais vous dire franchement de rien. Euh, c'est parce qu'il y a toujours des bons Samaritains qui réussissent à me donner un petit peu d'ouvrage que je puisse assurer ma subsistance. Et Ma mère est décédée, ça fait un an cette année. Et puis, euh, c'est ma mère qui garantissait ma subsistance euh, depuis au moins dix ans. C'est pas compliqué ça. Donc, dans les jours suivants, le décès de la fillette, plusieurs internautes avaient fait circuler des photographies de celle-ci, où on pouvait la reconnaître parmi les clichés les plus controversés. Notons des images de l'enfant sur son lit d'hôpital. Ça, je l'ai vu aussi, puis ça, je n'ai pas euh, rendu... Ben oui, je pense que oui. Euh, je sais même pas, je ne me souviens pas si je l'ai rendu public, mais je sais que ça l'a passé, je l'ai vu. Euh, sur Internet. Donc, ordonnance de non-publication. Plusieurs personnes se sont dites outrées de voir circuler. Euh, ça, là, se, se sont vus outrés, euh, Est-ce que vous allez admettre de fois de temps en temps? Est-ce que vous savez qu'un euh, enfant qui est victime comme ça euh, a droit, justement, à, écoutez, à une, une, une, des funérailles nationales? pas compliqué. Dans cette situation-là, des funérailles nationales, parce que ici, l'éducation ne protège plus les enfants. Elle ne protège plus les enfants. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de Mario Roy? Puis je vais le faire parler, Mario Roy. Il est au courant de tous les scandales à la DPJ. Il a été même victime par sa petite-fille euh, de ces choses-là. Et Mario Roy est sur Internet. C'est un gars qui a parlé dans sa poche et qui est capable de vous dire ce qui se passe. Donc, euh, on dit ici, ils ont rappelé à ceux qui l'ont partagé l'existence d'une ordonnance de non-publication émise par le juge Serge Chant. Et l'honorable juge Serge Champoux a dit dans son jugement, vous le savez, hein, dans le jugement de Drazen Tomic que M. Tomic, à qui euh, s'adressait euh, l'infraction, le constat d'infraction, ne pouvait pas être jugé parce que c'est un prénom. Il fallait que ce soit M. Drazen qui soit jugé. Le numéro de dossier de l'honorable juge Serge Champoux. je dis bien oui, de l'honorable juge Serge c'est le dossier 455-01. 011755-117, c'est en 2011. Donc, euh, l'honorable juge Serge Champou, c'est la différence entre une nature humaine et une nature juridique. La nature humaine, c'est le nom de baptême, sans patronyme, et la nature juridique, c'est le patronyme de la loi 6 sur le petit de l'an 2, 93, 1794 qui n'est ni masculin ni féminin, donc automatiquement qui n'a pas de sexe. Normandais, n'a pas de sexe. Et monsieur madame ou mademoiselle, c'est un titre. Hein? Une chaise, un meuble. Hein? Nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. C'est les articles 374, 383, euh, 383 et 384 du civil du bas canada de 1836 à 1980, parce que la Commander a été supprimée ici au Québec en 1980. On pourra en discuter de ça. Cette ordonnance a été formulée en vertu de l'article 486.5 du Code criminel. Et le Code criminel, euh, vous savez euh, comme moi, qu'à l'article 223.1 du Code criminel, euh, c'est tout simplement euh, l'autorité judiciaire qui décide à quel moment un enfant devient un être humain. À quel moment un enfant devient un être humain. L'article 223.1 du Code criminel euh, c'est appuyé, si vous voulez, et confirmé par euh, l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux, euh, et euh, la loi des laboratoires médicaux c'est LRLRC 1972, chapitre L-0.2, qui dit qu'un enfant fétal c'est un défunt, un enfant fétal c'est un défunt. Okay. Quand vous allez à l'article 1 du Code criminel, on voit bien que c'est l'administration qui décide, l'administration de la justice qui décide à quel moment un enfant devient un humain alors que dans sa nature humaine, l'enfant est synonyme d'humain. Le monde juridique est vraiment défait. Vous savez, on se croit dans une civilisation ici. Ce n'est pas une civilisation de monde naturel, de nature humaine, mais de nature juridique. Il faut en discuter de ça. Il faut refaire la justice ici. Le service de police de les ville de ont indiqué à la voix de laisse avoir transmis le tout au directeur des poursuites criminelles et pénales et être en attente d'un avis officiel. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, euh, sur ce, vous m'avez entendu. Vous avez manqué un appel de Salah Ward. Euh, qui, je ne sais pas c'est qui. Euh, je peux pas, euh, Le dossier, euh, ceux qui peuvent se présenter à ma place aujourd'hui, euh, à l'église Saint-Eugène de Granby. Je vous remercie et en un union de prière pour cette petite fille-là et pour les parents épouvés euh, par ce triste événement. Bonne journée à tous. Donc, euh, je crois qu'on a à peu près tout dit. Euh, dans cet événement-là, on ne doit pas caviarder quoi que ce soit. Euh, je remercie par contre Facebook pour avoir caviardé euh, cette situation-là, dans le sens où euh, les gens qui veulent regarder la photo peuvent la regarder. Les gens qui ne veulent pas regarder la photo, voyez-vous, on le voit ici. Si vous voyez, là, regardez, c'est marqué, le contenu de cette photo peut être violent ou explicite. Mais si on va en bas, « montrer la photo », je montre la photo et « Regardez ». Mais quelqu'un qui ne veut pas voir la photo, vous comprenez, qui ne veut pas voir la photo, il fait ça. Et c'est tout. C'est noir. Il n'y a plus de rien. C'est caviardé. Donc, euh, je pense que euh, Facebook connaît vraiment le sens humain, contrairement à l'administration de la justice. C'est quoi la civilisation au Québec si euh, euh, c'est seulement les juges, les avocats, qui décident à quel moment un enfant devient un être humain en vertu de l'article 223.1 du Code criminel. Puis vous savez qu'à l'article 484 du Code criminel, on reconnaît euh, tout simplement les provinces canadiennes, sauf l'Ontario et le Québec. L'Ontario et le Québec ne sont pas des provinces du Canada. Et le Québec, c'est un pays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 et l'Assemblée nationale est enregistrée au registraire des entreprises et des biens non réclamés 153-21-66 de revenus Québec sous le numéro 88-13-81-8000. Et c'est bien dit dans le, registraire, dans le registre du registraire des entreprises que le Québec... Que l'Assemblée nationale, pas l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale du Québec a été constituée en 1867, ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux. C'est seulement les avocats qui peuvent faire, sans personne d'autre. Il faut pas oublier ça. là. Donc, euh, depuis 1867, selon les avocats le Québec a été constitué, l'Assemblée nationale du Québec, une seule chambre législative, après l'abrogation en 1968 du conseil législatif de l'autorité des pouvoirs du lieutenant-gouverneur et du lieutenant-gouverneur en conseil, ben le Québec, qui est devenu une seule chambre législative, a été constitué en euh, en 1867. Euh, par le registraire des entreprises, ses avocats, et euh, l'Assemblée nationale, même le ministère de la Justice, est enregistré sous euh, l'inscription 88 13 81 2227. Donc, ça appartient à Revenu Québec aussi, le ministère de la Justice, c'est l'impôt. Et les juges n'ont pas le droit, s'ils ne veulent pas être en situation de conflit d'intérêts, il y a interdiction, c'est moi qui interdis au juges de payer des impôts. Pour ce qui est du reste, on verra. Mais un juge n'a pas le droit de payer des impôts. Il doit se récuser s'il si refuse d'avouer au justiciables devant lui... Qui lui pose la question, est-ce que vous payez des impôts Si le juge ne veut pas répondre, il doit se récuser. C'est pas compliqué. Le juge doit avant tout être impartial, indépendant et euh, même, je vous dirais plus, il doit rendre jugement sur le banc. Il n'y a pas le droit d'aller en délibérer. Aller en délibérer, c'est des gens en arrière, c'est le, le ministère de la justice, c'est les avocats du bas du Québec. Ils sont une gang pour décider quel jugement doit rendre le juge. Ce pas comme ça que c'est supposé marcher ou de fonctionner dans la transparence absolue de l'administration de la justice. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Et euh, voyez-vous, moi, si je veux voir la photo, regardez, voilà, je la vois la petite. Et je prie pour elle. Et il y a des gens qui ont pris des photos de ça, qui vont mettre ça dans leur livre de prière ou dans leur livre de chevet, parce qu'il y a encore des gens pieux ici au Québec, et de toute race et de toute culture. Eh, religieuses et spirituelles c'est pas vrai que ces gens-là nous sommes tous égaux devant Dieu devant Dieu peu importe euh, la doctrine euh, de, de ces différentes cultures spirituelles devant Dieu nous sommes des humains de conception naturelle nous sommes de nature humaine nous ne sommes pas de conception juridique bonne journée